C'est la même chose, c'est des essences qui sont euh, malheureusement dans la gestion forestière précédente, on les a peu valorisées dans les forêts, euh, ils ont disparu, souvent les taillis ont pris le dessus sur les essences qui avaient des croissances plus faibles, donc euh, actuellement il y a toujours une demande assez forte, même dans un contexte actuel économique qui n'est pas intéressant, il y a une demande encore de ces essences comme la lisier, le cormier qui est un arbre, pas forestier, mais un arbre plutôt de, de, de paysage, d'ouverture, ben, il y a encore une demande assez forte des menuisiers, tous les menuisiers locaux euh, demandent, euh, pour avoir du cormier de l'alysée, ils ne les trouvent pas sur le marché. Donc il y a des produits quelquefois qui viennent, comme le et merisier, des merisiers américains qui proviennent sur le territoire français. Donc euh, si on fait l'éco-bilan un peu de ce transport de bois à autre, je pense qu'il est bon de le transformer, de l'avoir localement euh, sur notre département notre région.